Après 25 ans euh, de fréquentation en tant que professeur d'éducation physique de l'éducation nationale, j'ai décidé de démissionner parce que pour moi ça n'était plus tenable. Non pas que ce qui se passait dans mes cours euh, me pesait, mais c'était cette ambiance générale où on formatait les élèves pour euh, une fausse république. Alors moi, quand, comme j'étais prof de gym, j'allais pas les emmerder par des discours et je leur disais « bon ben voilà, lâchez-vous un peu, parce que retrouvez votre équilibre ». C'est-à-dire que je ne mettais pas de notes. Et euh, j'essayais de faire en sorte que euh, à la place de la note, je l'ai écrit d'ailleurs et je l'ai envoyé au rectorat, qu'on fasse des évaluations qualitatives et personnelles de son propre travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps faire un point avec les élèves, mais euh, ce n'est pas ça l'essentiel. L'école, ça devrait être un lieu, un, un lieu où on essaye d'élever l'âme, déjà. L'éducation, c'est vraiment aider l'enfant à se construire lui-même, et d'être à son service. À la fin de ma carrière très écourtée volontairement, je mettais plus de notes. Et j'étais vraiment le vilain petit canard. Je pense que les plus conditionnés, c'est d'abord les profs. J'en ai une expérience de 25 ans. J'estime les profs parce qu'ils sont sérieux. C'est ça qui est grave. C'est qu'ils sont sérieux et qu'ils mettent des notes et qu'ils mettent des appréciations en marge il y a des élèves qui sont doués pour certaines choses, c'est non, ça, c'est pas dans le programme, ça, tu gagneras pas ta vie avec ça, il faut que tu travailles et fais ça. Donc, il n'y a pas un encouragement à explorer ces besoins profonds et à les actualiser. Déjà, si tous les profs avaient l'équivalent de deux années de psycho de l'enfant comme moi j'ai eu, ça serait vraiment intéressant. Mais aussi de, de la connaissance du corps humain, du système nerveux, etc. Je pense que l'école est fondamentalement à revoir et que euh, l'école de la vie, euh, ça devrait commencer par, par faire énormément de choses plutôt que de, de, de faire appel sans arrêt au mental. C'est aussi ce qu'on fait ici, ce qu'on pratique ici, c'est euh, l'école de la non-violence. C'est apprendre à, monter sur la, à grimper sur la montagne de l'autre. C'est l'apprentissage du dialogue, l'apprentissage de l'écoute. Euh, l'écoute en, en, entre les, les élèves. Donc on essaie aussi de se mettre à la place de l'autre. Nous, avec nos propres enfants, on a essayé de faire des écoles alternatives. On reçoit ici des écoles alternatives, beaucoup. Nos propres enfants sont intéressés, qui ont maintenant euh, entre 32 et 40 ans quand même, hein, euh, et ils ont des amis qui ont créé des écoles alternatives aussi dans, dans le coin. Il y en a de plus en plus, des écoles Steiner, des Living School, des écoles Montessori, Freinet, etc. Donc euh, euh, je pense qu'il y a une émergence. On a réussi ce qu'on a entrepris, mais la plus belle chose qu'on ait jamais eue, c'est nos quatre enfants qui ont entre 32 et 40 ans. Et c'est souvent à l'âge adulte qu'on voit les bienfaits d'une éducation qui correspond vraiment à ce qu'est l'éducation.